Soyez les bienvenus, Virginia. Soyez les bienvenus, Virginia. Excusez-nous de ce petit retard, on va commencer ce symposium. Nous avons l'artiste parmi nous et on voulait euh, montrer l'exposition d'abord, euh, entre d'autres à la directrice du MACBA, du Musée d'Art Moderne de Barcelone. Ce symposium est motivé par plusieurs raisons. D'abord, l'inauguration de cette euh, exposition de Barthélémy Togo, ex ex excellente d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visiter. C'est un artiste avec beaucoup d'engagement politique hein, euh, euh, bah, autour de l'exil, du racisme. De... Mais c'est un grand peintre hein, de, actuel, euh, présent dans les musées internationaux les plus importants. Euh, Aujourd'hui, depuis cette semaine au centre même mondial de l'art universel, sous la pyramide du Louvre, avec une installation énorme. Donc nous sommes très contents qu'il soit là pour sa première exposition en Espagne en, et nous parlerons en, dans ces dialogues avec nos collections uniques du musée. Picasso, l'important d'un musée c'est de, de cultiver, de souligner son identité, sa singularité et évidemment ce musée est le résultat d'un rapport euh, vital de, de Picasso avec sa ville de Barcelone. Et le fait qu'un grand artiste comme Togo, avec ce regard euh, contemporain sur Picasso à travers son œuvre son et à, à travers ses préoccupations, c'est très important. Une autre raison pour ce symposium est notre doctorat le, qui a été créé avant la pandémie, le musée Picasso, l'université autonome de Barcelone. Et d'ailleurs, merci à Jessica Jacques, directrice avec moi-même et avec Jessica Jacques qui est à mes côtés, et, et, et, et de même avec l'université Jules Verne, et Andrula michael Je mélange tout, mais c'est pas grave. Oui, on dirait que je suis là face à la police avec les, la lumière dans les yeux. Bon, nous avons commencé cette collaboration il y a longtemps, nous avons organisé des colloques jusque-là, nous allons continuer, nous allons faire beaucoup d'activités en dehors de Barcelone, peut-être on va en parler tout à l'heure. Et sans, sans d'autres, je passe la, la parole à Virginia Luzon. Je en <rire> mais... De la communication et de la promotion de l'université autonome de Barcelone, il devait y avoir le, le président de l'université, Jules Verne, mais il a eu un empêchement, il n'a pas pu venir. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci au professeur Molins, que je vois parmi vous, qui, qui suit d'habitude nos activités et qui suit le symposium. Et merci aussi à vous tous, merci Barthélémy d'être ici et de vous... D'ailleurs, ce symposium a commencé hier avec la conférence de presse, lui a commencé à parler de, de, de son enfance, de son, ses apprentissages de... et ça a été vraiment passionnant et c'est sûr qu'il le sera aujourd'hui aussi. Merci beaucoup et je passe la parole à Merci beaucoup. Moi, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont ici au musée Picasso ce matin. Et je voudrais remercier le musée Picasso de, pour l'accueil de ce symposium et évidemment remercier l'artiste euh, pour cette expo son exposition ainsi que les personnes qui euh, vont intervenir lors de cette table ronde. Merci aussi aux co-directrices du doctorat Picasso euh, que nous menons de façon conjointe avec le musée et les universités pour sa disponibilité généreuse et pour apporter leurs étudiants de doctorat et plus tard des étudiants qui viendront de l'Université autonome de Barcelone pour grandir parce que aujourd'hui dans cette dans ce débat ce qu'on va faire c'est de de, de de grandir intellectuellement moi je représente le le président de l'université autonome de barcelone pour vous adresser ces mots de bienvenue parce que nous voulons refléter avec ces propos notre soutien à la culture un soutien qui a été manifestée avec la signature du, de la convention de doctorat, mais qui veut être euh, reflétée dans les actes qui se tiendront cette année et que nous, et d'ailleurs, euh, que nous voulons continuer l'année prochaine euh, lors de l'anniversaire de Picasso. Euh, je vais donc, euh, mon relais d'inaugurer cet acte, cet événement d'aujourd'hui, l'inauguration. Non, pas de l'exposition à laquelle je vous invite aussi, mais plutôt l'inauguration de cet acte. Et sans plus, parce que les, les paroles institutionnelles euh, retardent les, les, les, la présentation, je vous souhaite donc la bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bon, parfait, nous avons récupéré le temps. J'aime beaucoup cette expression, il n'y a plus de temps, de, de l'histoire du soldat, euh, le temps est disparu, le temps de la lenteur, le temps de la rapidité et, et, et le temps de la lenteur de la mémoire. Et nous allons parler de mémoire ce, cette matinée, nous allons parler du colonialisme, du post-colonialisme, quelque chose qui peut durer. Et donc, je demanderai à Jessica et Androula, ou Androula et Jessica. Et Androuille. Et Androuille. D'où est-ce que la nuit Oui. oui. Bon, on va continuer. Merci. Tout va bien. Vous, êtes, vous avez pu vous reposer après l'exposé, le, le vernissage, l'inauguration, il y avait beaucoup de demandes. Nous avons signé cet accord, c'est la volonté commune depuis, la, depuis que je suis là, euh, il y a 6 sept ans, euh, c'est la volonté d'associer les activités d'exposition, de conservation, de, de, de vulgarisation, de, de recherche euh, associée des ce doctorat qui est unique dans le monde, un doctorat Picasso qui a été créé euh, il y a longtemps déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous avons inventé ceci Emmanuel, d'avoir accueilli euh, aussi l'idée d'un docteur Picasso euh, et d'avoir été à l'initiative avec Jessica. Et, et ensuite, moi, je suis venue, il faut dire quand même la vérité, que le tout commence par Jessica et Emmanuel, ici à Barcelone. Euh, et que moi j'avais participé à titre individuel. Et c'est après que l'institution est venue. Euh, je vais laisser Jessica parler un peu plus du Docteur Picasso. Je voulais juste dire que les deux dernières années avec les Covid, on a quand même maintenu une activité par Zoom, mais que désormais on a envie d'intensifier en fait les, les activités du Docteur Picasso, voire l'internationaliser davantage. Euh, avec des chercheurs euh, donc dans d'autres pays, euh, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, avec qui nous travaillons déjà. Donc Jessica, merci. pour présenter un peu les oui. les, euh, un prêt, les perspectives. Bonjour, merci beaucoup de cette rencontre comme euh, elle est présentée sur le site euh, internet et sur merci à, la doc à au docteur Luthon de nous accompagner. Euh, et de cet accueil chaleureux dans cet acte si important pour nous. Nous sommes à la quatrième édition, le c'est la quatrième année. C'est un peu bizarre de le dire ainsi parce que quand on a conçu ce, ce doctorat il y a cinq ans, euh, c'était difficile de le démarrer parce que nous tous, nous savons que les institutions ont leur rythme, euh, le, le, le temps est lent, le rythme est lent et de... de, de tout d'un coup, le, grâce à l'équipe de musée Picasso et Emmanuel Guigon, euh, on a pu démarrer. C'est un grand effort et le fait d'ajouter un effort à un musée, c'est un défi très important, mais je vois que vraiment, euh, nous sommes en train d'ouvrir des horizons tout à fait nouveaux et je veux vous remercier de, de, du fond du cœur. Euh, on l'appelle une rencontre et c'est une rencontre de, de Picasso, euh, dans le, dans le, le, le croisement d'un réseau d'amitié parce que là, derrière, il y a une histoire d'amitié entre les trois doctorants, d'une histoire euh, d'amitié de ces personnes qui se sont rencontrées lors de ce doctorat. Nous avons six thèses doctorales en cours. Les autres euh, trois personnes sont à l'étranger et n'ont pas pu venir. Mais c'est un groupe qui travaille euh, depuis et euh, à partir de l'amitié, cette amitié euh, ça, ça arrive aussi aux, aux élèves euh, avec un, un, une matière philosophie de Picasso euh, et ils sont aussi inclus dans ce réseau. Donc, euh, cette quatrième édition, c'est une très bonne nouvelle. Je ne veux pas dire qu'elle soit consolidée parce que les, les projets ne sont pas consolidés. C'est pas bon pour un projet de se consolider, c'est que le projet est mort. Il faut toujours que les projets soient en cours, euh, qu'il y ait des nouveaux projets. Ceci, on peut le faire à thèses. ce doctorat est né avec la volonté, avec le défi qu'il y ait des deux thèses doctorales sur Picasso, parce qu'il n'y en avait pas mais euh, sur un Picasso qui soit vivant, pas le Picasso d'un récit is de l'histoire de l'art du XXe siècle, mais plutôt euh, mené par des personnes qui prennent les processus créatifs de, de Picasso et, et le, vont au-delà à partir de leur propre créativité. Olga, d'ailleurs, travaille sur la poésie, Béatrice sur le profil politique hein, plus méconnu de Picasso, Daniela travaille sur la lumière, comme elle est exprimée dans les poèmes de Picasso, nous avons une infirmière très originelle qui euh, qui euh, s'occupe de regard infirmier dans les tableaux de Picasso, puis Barbara Bar Bar Bar euh, travaille sur le discours. Et le récit euh, à extraire de, de, de, de, de, de, de, de, des expositions, Laura Villar, qui, vient de, qui est sur le point de finir sa thèse, la première du, du doctorat sur la chorégraphie exercée. Elle est chorégraphe, donc elle n'explique pas l'influence de la danse sur Picasso, mais à partir, que, à partir des processus de création de Picasso, elle, elle plonge dans la chorégraphie. C'est des défis nouveaux, il y aura des thèses nouvelles et, et il s'agit que ce doctorat ne soit pas, euh, ne s'arrête pas, ne soit jamais consolidé, mais qu'il soit toujours en cours et en processus. Hier, Androula et Barthélémy, euh, vous avez, Emmanuel évidemment, vous avez fait une exposition merveilleuse pour en expliquant quels sont les liens d'une amitié euh, qui n'est pas connue aussi bien politique que esthétique de, de échos avec des, les, avec les reflets des, des, des miroirs. Je voulais vous inviter à faire le chemin euh, contraire. Nous sommes encore un peu éblouis. Et moi, personnellement, je suis ébloui. J'ai dû me récupérer hier de l'émotion stétique que j'ai ressentie. Je veux d'ailleurs vous féliciter euh, tous les trois et à l'équipe qui, qui a collaboré à cette exposition parce que cette exposition esthétiquement, um, vous, vous inonde. C'est pas une exposition qu'on va voir et vous, vous, plaît, vous plaît ou vous plaît pas. Non, c'est une exposition qui vous bouleverse. C'est un doctorat et nous devons faire un travail de réflexion lent, euh, tranquille. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique d'un doctorat parce que les programmes euh, doivent suivre un cursus. Là, non. Au contraire, nous avons du temps. On prend notre temps pour réfléchir et pour créer et pour changer de place. Et ceci est très important. La créativité est liée au changement de lieu. Donc, je vous invite aujourd'hui à cette table ronde et à ces lors de ces interventions à faire le chemin contraire inverse comment voir euh, le, le comment voir Picasso depuis Togo quels sont les espaces de réflexion de sentiment de de, de sentir sur la peau sur dans la tête que Togo ouvre au regard de Picasso du 20e, 21e siècle. Hier, beaucoup de choses sont passées avec l'invitation qu'on a, qu a fait à repenser les meninas. Mais d'ailleurs, tous les gestes pourraient, pouvaient récupérer Picasso et prendre une dimension différente. C'est la vocation du doctorat. Donc l'exercice d'aujourd'hui serait euh, le suivant. Je vous propose un exercice de réflexion et si vous n'avez pas vu l'exposition, on pourra le faire dans les différentes salles du musée. Et voilà le, le travail à faire dans ce réseau d'amitié. Je voudrais répéter et ré réitérer ma, ma, mon remerciement à l'équipe et dire, vous, dire aussi, vous dire aussi que cette histoire a commencé à, depuis une amitié avec Michael Mollins Et Donc merci beaucoup à tous. A l'origine du doctorat, je le rappelle, il y avait aussi ce constat, malgré une bibliographie gigantesque depuis toujours sur Picasso, malgré le nombre d'expositions qui se sont multipliées ces dernières années, il y a très peu de recherches universitaires et on a suscité des nouvelles générations multidisciplinaires pour avoir une réflexion actuelle, avec la réflexion est toujours actuelle, le regard est toujours d'une grande actualité, mais c'est bien de mêler les générations, les disciplines et de susciter des, des vocations ici à Barcelone, en France et au niveau international. Je me réjouis, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire parce que je sais que c'est un projet qu'ils ont, mais où on en a parlé, nos doctorants qui veulent organiser l'an prochain un, je crois qu'on l'a déjà un petit oui, peu dit, et ça dire. je trouve ça absolument merveilleux, un colloque international maintenant grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, etc., mêlant les Brésiliens, les. Un peu, tout autour de Madou il y a des Brésiliens, il y a des Suisses, il y a des. <rire> des, des, des, des Belges. Et, et je trouve ça absolument. En éliminant tous les ancianos, tous les. <rire> doux, Alors, il faut et <rire> se trouver entre des. Et, et cette initiative venant de nos doctorants, je trouve ça oui. absolument. Splendide. Et bravo. Euh, là, on a récupéré le temps. Le oui. temps, c'est... Oui. Voilà. Euh, je vais appeler Christine Chivaillon, directrice de recherche du CNRS, euh, laboratoire caribéen des sciences sociales, euh, responsable de, de groupe du CNRS. En tout cas, on est très heureux qu'elle puisse venir nous présenter... Un petit, un petit mot encore, si je oui. peux. Oui aussi je voudrais remercier' que, que je voudrais remercier d'ailleurs christine pardon, euh, sa protection son accompagnement de ce doctorat depuis le début et le fait d'être ici aujourd'hui merci beaucoup de christine à Christine Christine qui dirige les groupes Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement. Et euh, je dois dire que c'est elle qui m'avait incité, parce que depuis quelques années je fais partie de ces groupes sur, à partir de mes autres recherches sur l'esclavage colonial et les musées et les artistes et donc c'est Christine qui m'a dit mais il faudrait absolument qu'on fasse quelque chose autour de Picasso euh, et les questions euh, coloniales et voilà donc c'est cette série en fait de, du travail sur euh, Picasso euh, euh, anticolonialiste et lié euh, à tous ces réseaux d'amitié euh, avec Césaire, euh, etc., Breton en et Martinique. Euh, on a commencé à faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on devait, en fait, organiser un colloque ouais, oui. sur Picasso anticolonial. Mais on a trouvé qu'avoir Barthélémy Togo ici présent, il fallait profiter pour euh, mettre en avant à la fois son rapport à ces questions-là et aussi son rapport à Picasso donc Christine euh, va nous parler donc préciser plus les termes dont on parle avec un flou énorme sur euh, colonial, décolonial postcolonial et merci Christine d'être là et eh bien merci à toi Androula je, je suis désolée je n'ai pas pu bien écouter ce que tu viens de dire parce qu'il y avait des problèmes techniques de micro mais je te connais et je sais que ça n'a pu être que extrêmement gentil <rire> Et extrêmement respectueux. Euh, voilà. Est que... bon, ben, bonjour à tout le monde. Euh, Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Euh, je vais être obligée de lire mon papier de manière à ce que les traducteurs euh, puissent bien faire la traduction. J'ai l'habitude d'être un peu plus... Euh, dynamique, dirais-je, dans la présentation, mais là, je vais être obligée de lire et de lire lentement. Et euh, nous avons eu une très belle phrase de notre euh, euh, directeur du, du musée sur le temps. Euh, ben, je vais prendre le temps de manière à ce que euh, les personnes qui sont derrière la fenêtre là-bas puissent faire ce travail euh, dans de bonnes conditions. Euh, et je les remercie d'ailleurs. Euh, et euh, je vais d'abord remercier ben, euh, tout, tout, très chaleureusement euh, les organisateurs de, de ce moment euh, et parce qu'ils nous ont associés euh, à cette rencontre au Musée Picasso de Barcelone à l'occasion de l'exposition, vous le savez, de Barthélémy Togo. Et euh, je voudrais remercier les membres de toute l'équipe euh, du musée euh, particulièrement son équipe de direction, euh, les membres de ce doctorat Picasso dont j'ai entendu parler depuis euh, euh, longtemps euh, avec Androula, euh, l'université bien sûr Picardie-Jules Verne, et euh, remercier euh, tout aussi chaleureusement toi Androula, ma collègue, qui apporte dans notre groupe euh, de recherche une orientation artistique qu'elle partage avec une très très grande générosité. Alors j'ai employé le « nous » le nous, et euh, le « nous » que j'emploie ici, c'est celui d'un groupe de recherche dont Androula, j'ai compris que tu parlais euh, pendant l'appareillage technique. Euh, donc ce groupe de recherche s'appelle « Monde Caraïbes et Transatlantique en Mouvement » et euh, Androula, on est membre active depuis plus de trois ans maintenant. Et ce petit groupe voudrait, et c'est pas éloigné trop de nos problématiques du décolonial, il voudrait, à l'image de certaines luttes aussi dans le milieu artistique, créer un espace alternatif de réflexion ah ben je me disais que j'avais pas mes lunettes, donc c'est terrible parce que je ne vois pas bien, même avec mes lunettes. Un espace alternatif de réflexion, une sorte de tiers-lieu. Hein, je ne sais pas si l'expression existe en espagnol, le tiers-lieu, qui est un lieu alternatif, arraché euh, des, des structures, donc ce, ce groupe ambitionne de se défaire des logiques du régime de l'excellence, ce régime de l'excellence qui finit par tuer le lien social. Cette guerre de l'intelligence, comme on avait pu le dire sous euh, l'ère Sarkozy, notre ancien président Sarkozy parlait de guerre de l'intelligence pour motiver la recherche, comme si l la, la connaissance devait se consacrer à la compétition et seulement à la compétition. Et euh, nous, dans ce groupe, on souhaiterait se défaire des lieux de production de savoir classique, assimilables à des arènes de consécration, où fonctionne la concurrence et la capitalisation de renommée. Alors ce n'est pas facile, euh, c'est certainement une utopie. Euh, et bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri des contradictions et euh, nous en avons beaucoup. Euh, mais c'est notre point de, de, de mire. Notre groupe, donc associé au, aujourd'hui à cet événement, puise sa principale orientation, en dehors de cet euh, euh, engagement, euh, dans l'histoire des sociétés coloniales, et des sociétés à fondement esclavagiste des Amériques, dont je suis pour ma part, alors on ouvre quatre fois les guillemets, hein, spécialiste en tant qu'anthropologue. Euh, auprès des sociétés à fondement esclavagiste des Amériques, ce que l'on appelle les Amériques noires, nous trouvons matière à renverser les logiques de la modernité occidentale et à déconstruire les grandes catégories à partir desquelles a été bâtie une hégémonie planétaire jamais à ce point établie. On sait aujourd'hui, avec un peu de lucidité, que l'idéologie du progrès qui a légitimé cette hégémonie nous éloigne de plus en plus de toute forme de sérénité, de justice sociale, avec, au premier plan, le risque euh, écologique que l'on connaît tous et qui exasperbe depuis euh, notamment cet été, euh, les fondements moteurs de cette raison moderne. Elle nous plonge dans ce que Morgane Guyader, Guyadère, une doctorante qui vient de soutenir sa thèse, donc ça peut encourager les doctorantes qui sont là, euh, une thèse d'anthropologie au mois de juin, elle a euh, consacré un chapitre sur l'inquiétude d'exister à propos des communautés raïsales, je ne sais pas si le, mon, ma prononciation est bonne, de la Caraïbe colombienne insulaire, qui sont plongées brutalement, dans un trop-plein de modernité spoliatrice, et donc elle parle de cette inquiétude d'exister qui peut être généralisée à nos mondes d'aujourd'hui. Alors j'ai la lourde tâche d'introduire ce séminaire par une présentation de notions qui sont loin d'être celles de la sérénité et qui vont servir à, à notre discussion euh, sur les questions dites décoloniales postcolonial et en rapport avec l'œuvre de Barthélémy Togo. Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne suis absolument pas spécialiste du domaine de l'art, domaine que j'ai croisé simplement, seulement, au cours de recherches récentes, sur lesquelles je dirai peut-être quelques mots, euh, si j'ai le temps, à la fin de ma présentation, et je vous demande donc euh, votre indulgence euh, quant à cette sorte d'ingénuité euh, que j'ai. Et une autre précision me semble importante pour signaler, que mon propos s'appuie principalement sur la situation française, celle que je connais le, le mieux, et je serais heureuse si elle pouvait servir à envisager de manière comparative la situation espagnole et la trajectoire qui a suivi la, la, la, la question coloniale aujourd'hui. Et hier, j'étais très impressionnée, je ne me souvenais plus de la monumentalité de la statue de Christophe Colomb qui domine toute la... Et je me suis demandé s'il y avait eu des euh, revendications quant à la représentation dans l'espace urbain d'une telle figure associée à ce que l'on ne peut même plus appeler le nouveau monde aujourd'hui à la faveur de ce décolonial. Alors, dans euh, l'exposé euh, introductif, de d'autres questionnements, il me semble important de faire démarrer celui-ci par une tentative plutôt risquée. Euh, alors je dis risqué parce que c'est un sujet très clivant. Euh, on le verra. Hein. Euh, donc cette mise à plat du terme décolonial. Alors mon, pour ma part, j'ai l'habitude de l'orthographier avec des parenthèses entre euh, colonial et dé. Le, le, le préfixe, je le mets entre parenthèses. Et euh, il y a deux raisons à cette graphie euh, qui sont loin d'être innocentes et la première concerne plutôt le contexte français, vous allez comprendre. Alors cette première euh, réserve donc, tient au fait qu'il s'agit de mettre en valeur plutôt le terme colonial et non pas le « dé » de colonial et de ce fait de postuler la possible longévité de la matrice originelle, de la longévité de la situation coloniale et de ses schèmes structurants ou encore de ce que le courant décolonial lui-même désigne par la colonialité du pouvoir. Ce parti pris entre paradoxalement en contradiction avec la deuxième raison qui me fait mettre le D entre parenthèses, euh, c'est qu'il tient à une sorte de mise en à distance critique par rapport au courant décolonial lui-même. J'ai une posture euh, critique donc, que je vous expliquerai. Mais cette idée de mise à distance demande la plus grande prudence, car nous semblons pris aujourd'hui, euh, et c'est valable, je vous le disais, pour le contexte français, j'aimerais bien savoir ce qui se passe vraiment en Espagne, oui, et en c Catalogne, bien évidemment, hein. euh, entre, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, entre deux blocs critiques opposés. Alors, d'un côté, le premier bloc, c'est une riposte conservatrice, très forte, accusatrice, au regard des pensées décoloniales, type chasse aux sorcières, et que trois moments plutôt récents vont nous permettre de comprendre le premier est un appel de 80 intellectuels français, et non des moindres, lancé en 2018 dans le journal Le Point, qui est un journal euh, à une forte couverture en France, et qui qualifie le décolonialisme de stratégie hégémonique, décrite comme un véritable danger pour ceux, ces 80 intellectuels, qui s'autoproclament les gardiens de la République et ils ont très vite oublié ces intellectuels que l'un des plus vénérés du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, ne voulait pas moins qu'une République dispensatrice d'une égalité de droit avec des millions de citoyens musulmans. Et c'est ce que rappelle l'article d'Alexandre Gerbi, publié conjointement par les journaux L'Obs, et la rue 89, enfin rue 89, en 2016, et il avait fait l'objet, cet article, d'une première publication dans le, sur le site Mediapart, je ne sais pas si, si vous avez entendu parler du site Mediapart, qui est très engagé, hein, à la mort de l'anthropologue en 2009. Et le titre de cet article était évocateur, « Claude Lévi-Strauss, le glorieux cocu de la Ve République ». Car cette république dynamique dans ses manières d'aborder la diversité, telle que l'a révélé le célèbre anthropologue, n'est plus du tout de mise, si jamais elle l'a été. Elle se catéchise sans doctrine, et elle crée elle-même les conditions optimales de sa contestation et du creusement des clivages, ce que l'on voit régulièrement à propos des lois anti-voile, anti-port du voile, etc. Il existe bien aujourd'hui, comme le disait très bien un géographe, un collègue, Jacques Lévy, ce que l'on appelle un communautarisme républicain. Le deuxième moment, assez semblable, est celui du texte collectif publié en 2019, avant, juste avant la crise sanitaire, en décembre 2019, dans le journal L'Express, tout aussi connu que Le Point, sous le titre « les bonimenteurs du post-colonial business en quête de respectabilité académique. Et là, il s'agit d'une attaque en règle des décoloniaux, des nouveaux racisants, entre guillemets, on les appelle les racisants, qui auraient inversé le stigmate racial et créé le racisme anti-blanc. La critique est faite tous azimuts, sans aucune réserve, avec une rare violence sans aucune recherche de, de, de, de, de, de, oui, de nuance ou d'ouverture au dialogue. Le troisième moment qui nous montre cette guerre hein, qu'a que, qu euh, introduit le mot décolonial, c'est celui du colloque tout récent tenu à la Sorbonne en janvier 2022 par ce que l'on pourrait appeler la bien-pensance conformiste, s'autodéfinissant, comme porteuse des valeurs républicaines authentiques et se déclarant résolument contre la pensée décoloniale. Le colloque s'appelait, après la déconstruction, « Reconstruire les sciences et la culture ». Alors la déconstruction, vous imaginez bien que Derrida en prend plein la figure et euh, peu importe que ce soit nos plus grands philosophes qui ont amené euh, la théorie française au-delà de ses frontières. Ce colloque a été inauguré par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et il entendait bien ce colloque rejeter tout ce qui s'apparente à la philosophie de la déconstruction du fait colonial et du racisme, associé au wokisme, à la « cancel culture », et s'attaquer à ceux que l'on a récemment baptisés les « islamo-gauchistes ». Euh, donc, c'est un terme islamo-gauchiste qui a été reçu très durement par les intellectuels, dont je suis, au début des années 2000, repris au plus haut sommet de l'État par la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal. À partir de son second mandat, hein, qui vient de débuter, Emmanuel Macron, euh, qui, il faut le dire, n'hésite pas à aller d'un bord et de l'autre... Hein, euh, il a nommé à la tête du ministère de l'éducation Papendai, euh, historien d'origine franco-sénégalaise et qui est perçu, au contraire de Frédéric Vidal, euh, et bien trop vite selon moi, comme l'un de ces fameux décoloniaux et euh, islamo-gauchiste de surcroît, et en raison de ses recherches qui ont simplement porté sur la communauté noire racialisée aux États-Unis. De l'autre côté, c'est-à-dire du, du côté du second bloc, il y a euh, le doute critique que l'on peut formuler, et j'appartiens à ce second bloc, je ne sais même pas si c'est un bloc, euh, <rire> euh, mais euh, une critique que l'on peut euh, formuler face au paradigme décolonial. Formulation qui nous amène à ces fameuses parenthèses hein, du, du, du suffixe « des », tout en réclamant haut et fort de ne pas assimiler, euh, je le réclame, ces hein, euh, réserves à ces formes de contestation campées par les moments dont il vient d'être question et qui flirtent, vous l'avez vu, dangereusement avec le conservatisme réactionnaire. Alors le mot paradigme que j'emploie condense le regard critique que je voudrais apposer sur le décolonial. Parce que qu'est-ce que c'est un paradigme un paradigme, c'est une construction valable pour les milieux très académiques. C'est la marque d'une sédimentation et c'est l'installation d'un nouveau mode d'autorité du discours et quand un paradigme remplace un autre paradigme, on est plongé ici complètement dans la logique de l'université académique et scientifique qui fonctionne avec ses règles très précises. Et c'est précisément cette « institutionnalisation du décolonial » qui se trouve régie par les mêmes lois que l'espace académique traditionnel, en tant que milieu où se joue, selon l'expression de Pierre Bourdieu, la lutte pour le monopole de la représentation scientifiquement légitime du réel et qui entraîne une sorte de hiatus, d'aporie entre ce que le décolonial chercherait à entreprendre dans certaines de ses composantes, à savoir la non-reconduction des structures occidentales de fabrication du savoir, un hiatus entre son discours et sa pratique, tout simplement. Alors, je vais en venir à quelques définitions très brèves. Euh, colonial, anticolonial, décolonial, etc. Enfin, peut-être pas colonial, mais... Euh... Donc, le courant décolonial n'est pas assimilable, assimilable, comme on veut souvent le faire, au post-colonial. En allant un peu vite, je le reconnais, je ferai la, la distinction qui reste poreuse entre pensée anticoloniale, post-coloniale et décoloniale. Alors, à la différence des deux autres qui lui succèdent et se mêlent à elle, la pensée anticoloniale s'ancre profondément dans l'action politique et associe souvent la figure de l'intellectuel et celle de l'activiste militant en une même personne. Et la plus belle figure d'après moi que l'on puisse trouver de ce anticolonialisme intellectuel et activiste est celle de du psychiatre martiniquais Frantz Fanon et ou encore l'historien panafricain du Guyana Walter Rodney, qui sont vraiment des écrivains théoriciens reconnus par le milieu intellectuel académique et en même temps des activistes. Rodney a été assassiné et a été aussi chassé de la Jamaïque, où il allait dans les ghettos pour conscientiser la population par rapport à l'oppression qu'elle subissait. Par post-colonial, il y a deux exceptions. La première écrite avec un tiré entre post- et colonial. Alors là, il s'agit de définir tout simplement, non pas une pensée, mais une époque qui succéderait au régime instauré pendant la période coloniale et que certains chercheurs étudient de manière tout à fait classique, sans forcément faire appel à ce que l'on va appeler les épistémologies post-coloniales, là, sans tirer, en un seul mot. Et en France, ce courant dit postcolonial en deux mots, avec le tirer, serait plutôt assimilable à une étude du post, qu'est-ce qui vient après la colonisation, et pourrait passer pour révolutionnaire en France, hein, alors que la posture est en définitive très orthodoxe. Et on lui reproche, en définitive, on le croit révolutionnaire, parce qu'il parle post postcolonial, euh, il touche en fait au sujet épineux de la possible continuité du colonial. Et euh, ce sont par exemple toute la myriade, je ne sais pas si elle est connue hors des frontières françaises, euh, qui se trouve autour du, de l'historien Pascal Blanchard. Au, les courants postcoloniaux, sans tirer en un seul mot, à proprement parler, donc, ils désignent une myriade de pensées critiques, déstabilisatrices. Quant aux épistémologies occidentales, tout en se réclamant de la subalternité coloniale pour à la fois exercer cette critique vive de l'appareil du savoir occidental et lui substituer des approches hybrides, soucieuses d'une éthique dégagée de l'autorité des faux universalismes. Ils sont cependant plutôt situés dans le monde académique. Alors les derniers textes du euh, sociologue d'origine jamaïcaine mais britannique, hein, Stuart Hall, qui sont très connus dans les années 90, on a, on a les, les, les plus grandes figures, hein, c'est Édouard Saïd, Omi Baba, euh, etc. Hein, de, de ce courant euh, postcolonial. Euh, donc euh, Stuart Hall, euh, moi que j'apprécie énormément inspirés de Derrida, sont significatifs donc, de ce mouvement, comme cette, euh, cet ouvrage euh, fondamental que vous connaissez peut-être, « La Black Atlantic de Paul Gilroy, euh, britannique aussi, mais d'origine du Guyana. Et là, il s'agit de tentatives de déconstruction qui ont pour objet le sujet, dans son acception, « essentialiste occidentale ». Alors j'en viens au décolonial lui-même, qui pourrait se définir comme une posture en définitive plus radicale, euh, réclamant une remise en cause du sous de l'institution du savoir, une extranéité ou une extériorité par rapport à cette institution, alors que les pensées postcoloniales continuent de se déployer au sein de l'espace académique. Pour cette raison, on a ce fameux hiatus, cette aporie, ou cette contradiction qui finit par se manifester, parce que le décolonial, en disant que c'est bien le lieu de l'institution qu'il faut déconstruire, va s'édifier en paradigme, comme je vous le disais, et va fonctionner comme un levier de positionnement euh, au sein euh, de, donc, de ce, cet univers académique, et que contrairement aux peurs qu'il provoque, des hein, 80 intellectuels, tous ces manifestes anti-décoloniaux, eh bien, ils n'attaquent pas vraiment ces soubassements, mais en passe même de les fortifier en étant devenus paradigmes et de s'inscrire dans la vague tout simplement des controverses qui font la science ordinaire. Alors, les pères fondateurs, entre guillemets, du mouvement décolonial en tant que tel sont originaires d'Amérique latine. Ce sont les noms de Arturo Escobar. Euh, qui est euh, colombien, Walter Mignolo, argentin, Hannibal Quijano, péruvien, et ils sont tous membres du groupe Modernité-Colonialité. Et euh, l'apogée de la contradiction, ils enseignent tous dans des universités hyper prestigieuses aux États-Unis. Euh, la décolonisation des savoirs... Euh, apparaît comme un domaine où l'usage du terme me semble avoir précédé celui désormais dans, utilisé dans l'art, puisque l'on parle du mouvement de décolonisation des arts et c'est ce que je, pourquoi ma contribution peut peut-être être utile à, aux débats qui vont suivre. Mais euh, je, je pense que cette généalogie reste à vérifier. Mais Je pense que décolonisation des savoirs a précédé décolonisation des arts. Et c'est... Euh, pour cette raison de familiarité entre le projet de décolonisation des savoirs et de décolonisation de l'art, qu'il est intéressant de comprendre ce que le terme décolonisation recouvre dans le domaine scientifique, que je connais mieux que le domaine artistique, vous l'avez compris. Alors, D'après le philosophe Mathieu Renaud, qui est membre d'ailleurs de notre groupe, les tentatives de décolonisation épistémique comprennent au moins deux dimensions. La première va s'adresser à la déconstruction du discours colonial. Alors, ce que l'on sait, pour ma part, ce que je sais le mieux faire, quand j'utilise des archives où et se trouve déposé le discours colonial, on arrive facilement à déconstruire ce, ce discours colonial. Mais la deuxième chose est plus, plus difficile, et la troisième encore plus. Euh, donc la première s'adresse à cette déconstruction du discours colonial et la seconde va chercher à analyser la dimension transformative des théories produites depuis l'Occident. Comment ces théories voyagent, comme le disait Edouard Saïd, et comment elles parviennent à être déplacées, à être amenées dans un autre espace et reconfigurées à la lumière des philosophies de, de ces autres espaces. Alors, je, je fais une parenthèse pour dire que ce projet de déconstruction sans être forcément euh, désigné ainsi, comprend quand même sa part d'histoire occidentale, de même que le projet de connaissance sur ce que l'on appelle la construction raciale des rapports sociaux, et il ne n'est pas seulement, depuis quelques années, en Amérique latine. Pour les chercheurs familiers, euh, comme je le suis, des sociétés fondées sur l'esclavage européen, au moins euh, chez euh, ces... Euh, les chercheurs les plus engagés dans une posture critique, l'eurocentrisme, comme la racialisation des rapports sociaux, ont toujours été une préoccupation majeure. C'est le paradoxe des anthropologues, des anthropologies hégémoniques, que va relever Arturo Escobar, l'un des fondateurs de ce mouvement décolonial, à savoir que l'on peut parler d'eurocentrisme, et mettre en valeur les cultures non occidentales, tout en reconduisant l'institutionnalisation d'un savoir expert occidental. Alors je pense ici, quand je dis qu'il existait déjà quelque chose qui fleurait le décolonial, je pense à Michel Léris, proche de euh, Aimé Césaire, dans tout ce réseau, Léris, Picasso, étaient extrêmement euh, ré, en réseau, hein, euh, donc Michel Léris, en 1955, euh, n'a pas provoqué ce tollé généralisé euh, avec euh, tous ces intellectuels qui euh, vont contre le décolonial, alors qu'il décrivait très finement la suprématie des Blancs sur les Noirs et parlait de race comme il le faisait, parlait de savoir occidental ou centré euh, ne passait pas à l'époque pour une hérésie. Et là, je, je mentionne que quand je dis le mot « race », je l'entends bien comme une construction sociale nécessaire à la mise en place et à la reconduction des systèmes esclavagistes fondés éminemment sur une hiérarchie que l'on dira socio-raciale, au point de parler de société, euh, de complètement polarisé euh, sur la euh, couleur de peau, la, la, la, la folie coloriste, euh, donc euh, des sociétés chromatiques, on dira. Hein. Donc je, je, je tiens à faire cette parenthèse, je, le, le mot « race » n'est pas quelque chose que j'utilise comme étant un, quelque chose de naturel. Donc, euh, ce, c est, c est le fait que l'on puisse euh, voir dans Michel Léris euh, une, une anthropologie classique, c'est là un, un signe majeur de la continuité du colonial que de constater que c'est justement à partir du moment où ce sont les voix racisées qui vont parler, comme Stuart Hall, comme Paul Gilroy, hein, ils sont tous d'origine antillaise, euh, qui vont à partir du moment où ils vont parler de leur propre histoire, qu'ils vont s'en emparer, que les contestations les plus acerbes vont fuser. Et, et particulièrement donc en France, comme je vous le disais. C'est quand même... Là, on n'a jamais traité de décolonial les risques mais à partir du moment où ce sont les euh, personnes originaires de l'Empire colonial français et britannique, hein, vont s'en emparer, qu'on va parler, euh, critiquer le décolonial. Euh, J'ajouterai une troisième dimension à celle de Mathieu, euh, c'est celui du lieu de déploiement de la pensée. Or, c'est ce lieu qui, qui va révéler le hiatus, la porie, parce qu'il reste profondément lié aux logiques académiques, en en reproduisant les pratiques, en restant à l'intérieur d'eux, et notamment dans les universités américaines, où les positions sont toujours extrêmement convoitées. On ne connaît pas assez le, le, le système, le star business, qui existe autour des figures académiques. C'est comme dans le football, peut-être comme dans l'art, avec des transferts de joueurs, hein, pratiquement, qui, qui, sont, qui ont une cote de popularité extrêmement élevée. Donc euh, ce sont des universités convoitées où on va happer les figures qui sont, entre guillemets, rentables. Cette question du lieu, hante en particulier l'anthropologie, car c'est bien ce lieu de fabrication des savoirs qui reste producteur d'une relation de dissymétrie et qui, on le veuille ou non, reconduit cette matrice constitutive du savoir occidental. Et j'ai à cœur de citer Michel de Certeau, historien, décolonial avant l'heure, mais personne ne s'en souvient comme pour lévi strauss qui avait compris en parlant de la découverte du dit Nouveau Monde, il en parlait comme le lieu de la scène inaugurale de l'écriture du vouloir occidental, quand celui-ci, ce vouloir occidental, cette pulsion euh, d'appropriation, se met à fabriquer l'histoire en créant le corps de l'autre pour y tracer sa propre histoire. Le mouvement décolonial, qui se fait entendre depuis l'Amérique latine via les universités américaines désigne pourtant le lieu comme pivot de la colonialité des savoirs. Walter Mignolo, un des pères fondateurs, utilise le concept de géopolitique de la connaissance pour signifier ce lien entre le lieu et la colonialité. Il nous dit L'expansion planétaire des sciences sociales implique que la colonisation intellectuelle reste en place, même si cette colonisation est pavée de bonnes intentions, faite par des gens de gauche et soutient la décolonisation. Ainsi, pour Mignolo, je le cite toujours, l'ouverture des sciences sociales au reste du monde ne suffit pas si elle reste à la même place si les sciences sociales non américano-européennes se voient reprochées d'être trop proches ou trop lointaines des sciences normales. Et c'est toujours en termes de lieu que résonne Mignolo, puisque, je le cite toujours, sortir des limites de la sociologie pour rendre compte de la différence coloniale suppose de construire un espace alternatif à la philosophie et aux sciences sociales. Et c'est ce lieu toujours alternatif, toujours, ce lieu alternatif toujours à trouver, qui, moi, m'impose euh, le recours au qualitatif décolonial avec son préfixe entre parenthèses. Car ce lieu est-il vraiment identifiable si la trajectoire de ceux qui portent ce projet épouse à ce point l'espace conforme à l'énonciation d'un discours certes nouveau, mais toujours situé dans l'académia, dans le, les prestigieuses universités américaines, hein, on n'est on est pas avec n'importe lesquelles, on est avec Duke University, euh, Columbia, etc. Hein. Euh, donc ces universités euh, où euh, il se développe ce discours et contribue à une économie inchangée du savoir. Alors rappelons-nous dans tous les cas que le fonctionnement de la science tel que l'avait abordé Bruno Latour, notre célèbre sociologue qui a euh, suivi, remplacé les figures de Derrida, Foucault, Deleuze dans l'expansion de la French Theory. Donc Bruno Latour dit qu'il exige, euh, ce fonctionnement de la science, de produire sans cesse des énoncés nouveaux. Produire un savoir dit décolonial est alors en passe de confirmer le paradoxe énoncé par Arturo Escobar lui-même pour poser les bases de son raisonnement dénonciateur des anthropologies hégémoniques, paradoxe qui tient à la visibilisation des cultures minorées et à la réflexivité accrue sur l'eurocentrisme du discours anthropologique, tout en perpétuant la validation des normes occidentales du savoir. Et c'est ce même paradoxe qui menace le paradigme décolonial parce qu'il a atteint précisément ce, le statut de paradigme. Le décolonial, c'est aussi dénoncer et conforter en même temps, dénoncer l'espace de production des savoirs et y participer, on ne peut plus activement. Le suffixe, entre parenthèses, n'est donc pas superposable avec la suffisance des critiques, Acerbe dont je vous ai parlé sur le danger d'une radicalisation racialiste qui verrait du colonial partout, mais vient signifier le doute, pratiquer le doute, quant à une émancipation des espaces critiques au sein d'un système mondial de la connaissance, arc-bouté désormais, au logique d'une économie ultralibérale, dévastatrice. Dans un magnifique texte sur la décolonisation des savoirs, la philosophe Yala Kisukidi a très bien pointé ce piège que représentait le déploiement des épistémologies alternatives au sein de l'espace académique. Elle pose la question de la possibilité de déjouer les ruses de la colonialité, dit-elle, qui sont directement reliées à une injonction marchande, y compris dans le milieu académique. Ce sont-elles, ces ruses, qui mine le potentiel de la pensée critique. Il faut effectivement se méfier de ces logiques constitutives de notre monde de production de connaissances qui récupèrent, absorbent, neutralisent, marchandisent les produits de la pensée, y compris et surtout surtout, les plus subversifs capables de générer la nouveauté attendue. Elle nous dit « assimiler de nouvelles chairs fraîches pour renouveler des paradigmes que l'on juge épuisés » la starisation des figures intellectuelles, la captation, vampirisation, anthropophagie des paradigmes ou des projets pour recyclage lucratif dans les maisons d'édition prestigieuses, l'amplification de la, la, des logiques de renommée, de capitalisation de renommée, tout ceci constitue l'arme la plus puissante du désarmement de la pensée critique. Et la preuve nous en est donnée, par les plus influentes figures de la pensée décoloniale, véritable élite devenue pour certains une, une, une quasi jet-set de la pensée décoloniale. Alors, si j'insistais ainsi sur la décolonisation des savoirs en particulier, et c'est ma de, de, deuxième et dernière partie plus brève, hein, c'est parce que ce paradigme, au travers des modalités de son déploiement, des difficultés qu'il pose, des doutes qu'il fait naître, entretient une très très grande similitude avec les questions de décolonisation posées à l'art. Et j'en viens donc à cette question, pour conclure, de l'art, avec beaucoup de précautions, comme je le disais, parce que je ne suis pas spécialiste. Alors il faudrait d'abord dissocier deux entités que sont l'art et les moyens de promouvoir cet art, toutes les institutions, comprenant aussi le musée, et l'art apparaît en effet de prime abord comme expression universelle, une disposition créative sans si lieu exclusif d'une origine qui lui serait propre. A l'inverse, le musée comme le patrimoine, comme les institutions de valorisation de l'art, trouvent leur raison d'être au moment où l'accident crée ces nations. Et ces nations modernes, ce que le célèbre ouvrage de Benedict Anderson nous dit très bien avec son chapitre sur les musées. Pourtant, et sans résumer de façon trop mécanique et simpliste, une généalogie de l'histoire de la notion d'art, euh, si on l'a fait, force est de constater que toute approche philosophique de la créativité, que l'on retrouve dans n'importe lequel des manuels sur l'art, et même les plus récents, qu'elle culmine vers la sublimation de l'esthétique ou qu'elle participe à désacraliser cette dernière, eh bien, cette euh, généalogie trace un domaine signifiant d'où émergent inlassablement les figures de Platon, Aristote, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Heidegger, Adorno, Benjamin, Marcuse. Donc on voit bien que la définition même des arts dessine un champ occidental centré où la création s'offre dans le paradigme paradoxe d'être une catégorie de sens quasi-sécularisée au sein d'une métaphysique occidentale animée par le principe de séparation entre rationalité et imaginaire, tout en faisant précisément de l'imaginaire esthétique l'un des piliers de sa grandeur sac sacralisée. Et on pourrait se tourner vers les termes poétiques ou poésistes, dont les œuvres, comme le font les auteurs martiniquais Aimé Césaire, Édouard Glissant, dans leur tentative d'approcher la création comme une arme émancipatoire, comme une éthique de la relation. Et euh, pourtant, même là, ce n'est pas la garantie d'un dégagement de cette origine pesante de la pensée euh, occidentale. Et la seule étymologie des mots associés à poétique suffit de le signaler. Décoloniser les arts, décoloniser la poésie pourrait dès lors commencer par revoir ou même changer la désignation des capacités créatrices à l'œuvre dans toute expérience humaine, pour ne plus les cantonner à un domaine où se lie avec une facilité déconcertante la position d'un modèle dominant, hein, l'art, et dominateur, ayant imposé au monde son jugement esthétique, sa définition de l'œuvre et du beau, sa dissociation entre l'ordinaire et le sublime. Sur ce plan, je voudrais faire référence au texte de l'historien, Piotrowski sur le tournant spatial dans l'art. Il réclame une, ré... une approche horizontale de l'histoire de l'art et il nous dit c'est l'histoire occidentale de l'art seul qui a élaboré un discours hiérarchisant vertical qui organise la géographie artistique autour des notions de centre et de périphérie. Il faut renverser la perspective, écrire horizontalement depuis les marges pour envisager les imperfections du centre déconstruire l'homogénéité et la pureté stylistique occidentale et accéder ainsi à une histoire transnationale, polyphonique, multidimensionnelle, libérée des hiérarchies. Alors l'entreprise qui consisterait à vouloir se débarrasser de toute acception ou affinité relative à l'art occidental paraît en définitive hors de portée, car elle nous éloignerait et elle, elle, elle nous obligerait à refaire l'histoire et ce qui est appelé art aujourd'hui ne peut ignorer le processus puissant, et on a l'exemple avec Picasso, un processus puissant d'hybridation, issu de flux circulatoires, d'emprunts, de réappropriation, de fécondations mutuelles, de dialogues au sein de matrices pourtant issues de la violence colonisatrice et en particulier celle extrême qui est le système esclavagiste. « Comment décoloniser l'art si les artistes eux-mêmes fabriquent un par-delà » Où se rencontrent Aimé Césaire, André Breton, Picasso, Wilfred Olam, et euh, dans son essai euh, consacré, euh, euh, un essai plutôt méconnu d'édouard de, de, Guissant, euh, qui euh, a fait, écrit sur l'art, il insiste, Édouard Glissant, sur cette ouverture qui tisserait le lien entre des artistes venus d'horizons voulus distincts, prédisposition que Glissant reconnaît chez le poète Pierre Reverdy, comme le souci qui lui est si familier d'échapper à la tentative totalisante caractéristique de la modernité occidentale. Il dit, Glissant sur Reverdy, « Il n'y a pas de conception du monde, pas encore constitué en doctrine, pas de système tyrannique impliquant l'entour. Alors, Questionner la nécessité et la possibilité d'une décolonisation des arts s'appuie sur cette exigence de ne pas reproduire des assignations. Euh, les, là où les artistes eux-mêmes ont travaillé de manière sourde à décloisonner les appartenances, en se reconnaissant dans une sphère commune de déconstruction de l'hégémonie des langages normatifs. Et c'est sur ce plan que la proximité entre la décolonisation des savoirs et la décolonisation de l'art se fait la plus pertinente, parce que décoloniser les savoirs comporte le risque qu'a très bien identifié Yala dit de se débarrasser d'une part qui n'est pas honteuse du savoir, celle animée de tous bords par une pensée critique et émancipatrice. Décoloniser, c'est s'adresser à cette autre part du savoir, celle de l'abjecte qui légitime les formes d'assujettissement, l'indécolonisable sur le plan épistémique désigne ce qui ne peut être passé au crible d'une critique décolonisatrice, précisément parce qu'il forme la condition de possibilité de la décolonisation comme opération critique. C'est dans la pensée elle-même, euh, dans sa part, de double part de l'abject et de la, de la pensée émancipatrice que se trouve une des solutions à cette décolonisation des savoirs. Alors, comme on me fait signe, je ne vais pas finir par ce qui est le plus, et j'en suis très contente, le plus, euh, comment dirais-je, clivant, euh, puisque j'allais en venir au, à ce qui demande à être décolonisé. De la même manière qu'il faut décoloniser L'institution, si on veut, si l'on vise une décolonisation et si l'on vise à euh, toucher, à changer la colonialité de la production du savoir, j'allais en venir aux, euh, aux outils, aux institutions qui sont elles aussi dans le domaine de l'art. Toucher de la même manière qu'aller euh, vers ce hiatus, vers cette aporie, puisque la décolonisation des arts demande à euh, décoloniser euh, les institutions euh, qui sont euh, celles qui euh, mettent en valeur cet art. Alors, j'avais voulu vous citer plusieurs expositions, Africa Remix. Non, je ne veux pas le. Je vais prendre trop de temps. Vous voulez que je continue Si j'ai l'autorisation, moi, je continue. Hein. Vous avez dit que le temps ne comptait pas en Espagne, en Catalogne. Oui. Je continue ou pas Il y a 10 minutes à peu près. Je pense. Ah, elle a peur. Androula a très peur que je. Que je veux, mais euh, je... je voudrais que tu gardes dix minutes pour intervenir. Dans la discussion, c'est comme vous voulez. Mais il y a Barthélémy, il y a Elvira qui sont là. Est-ce qu'on a pris un peu de retard, il faut dire Et je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'arrêter Christine ou de lui dire de, de continuer. Parce que c'est passionnant ce qu'elle dit. Elle fait un point superbe sur les questions qui nous occupent. Mais que je suis allée très lentement pour... J'espère que ça... Je, je parle plus vite d'habitude, mais j'avais peur de... Voilà, C'était calibré 30 minutes. Hein, mais mais c'est passionnant, Christine. Merci beaucoup gentil, mais... Passionnant. J'aurais pu les... perdre les 10 minutes qui m'auraient permis de terminer, en fait. <rire> bon, je, je continue le temps que vous prenez. L'évasion. Alors, OK, Jessica ouais. Donc, on, on, on, on, il me semble possible de postuler. Euh, il y en est de même pour les arts, donc, hein, la, la décolonisation de l'institution, hein, qu'il faut chercher les zones de fracture entre l'acceptable et l'inacceptable, euh, entre le possible de la création libératrice et la subordination des expressions artistiques à un ordre dominant où l'œuvre est captive, neutralisée dans ses effets ah, subversifs de cet ordre. Au cours du trajet qui relie la création à ceux qui la reçoivent, la sociologie des arts, que je connais bien mieux que l'esthétique et l'histoire de l'art, euh, la sociologie des arts a pour habitude d'identifier deux autres pôles. Hein, euh, donc celui des artistes en tant qu'acteurs sociaux et celui du marché de l'art à l'opposé. Et le tout se trouvant lié par des relations d'interdépendance fortes. C'est ce marché de l'art, qui est une entité faite d'acteurs divers, depuis l'institution muséale jusqu'aux galéristes, aux collectionneurs, aux mécènes, aux critiques d'art et tous les médiateurs tournés vers la fixation de la valeur esthético-marchande de la création, qui est le lieu par excellence du pouvoir exercé sur l'art. Pour ceux qui ont étudié l'exposition de créations artistiques venues des Suds, à l'heure postcoloniale avec un tiret, le constat n'est pas toujours celui d'un enthousiasme naïf pour la mise en valeur des œuvres sorties de la périphérie pour entrer dans les arènes de consécration new yorkaise parisienne, berlinoise, etc. L'art que l'on pourrait dire non occidental, avec une série de guillemets, parce que redevable d'artistes dépositaires de cette expérience du colonisé et donc de l'hybridité, est placé dans un rapport de soumission aux institutions, marchande des pays du Nord. Et euh, la trajectoire la plus exemplaire est celle du peintre haïtien. Vous m'interrompez <rire> quand vous voulez. Hein. Jean-Michel Basquiat, qui est devenu l'artiste le plus cher du monde, vous le savez, hein, de son de, de mort, hein, c'est l'artiste actuellement le plus coté, et euh, suffit à démontrer la puissance des acteurs du marché dans la manière qu'ils ont de sélectionner une œuvre, de miser sur sa cotation la plus élevée, c'est la même chose dans le milieu académique, ne nous y trompons pas, et euh, l'art est devenu, comme l'ont bien montré les sociologues, et je vous conseille leur ouvrage, Boltanski, c'est un sociologue extrêmement... Euh, connu en France sur l'enrichissement un moyen d'enrichissement nouveau avec la, euh, le grossissement des fortunes et je vais arrêter là parce que je ne vais pas pouvoir parler moi sous pression hein, des nouvelles richesses donc euh, on a je, je vous résume la, la, la, qui inaugure cette, cette pensée que l'institution doit être décolonisée c'est euh, les magiciens de la terre Africa Remix à, à Beaubourg et où un, un, un des artistes va monter une performance trois jours avant avec écrit en gros aux alentours de Beaubourg, Total, ouah ouah ouah, pour montrer que c'est Total qui est en train de financer Africa Remix, euh, Remix qui est donc l'expression le, le, de l'artiste qui veut dénoncer euh, la, euh, la, la, la surpuissance du mécénat et comment ce mécénat reconduit donc les structures euh, de la colonialité. Et euh, bon, je, je, je, je vais arrêter là parce que... <rire> et je voudrais dire que hier, j'ai eu une grande émotion en allant dans Banju Station, dans la salle de Barthélémy Togo, parce que je pense que c'est là qu'on a l'œuvre, l'œuvre elle-même, qui, extrait, euh, de, de, qui va recomposer euh, toutes les euh, pièces qui constituent la trajectoire de Barthélémy et avec euh, la création d'un lieu, c'est ce lieu qui est important, en tant que possible, hein, je dis bien, possible, alternative et tiers lieu. Et bien ça a été la première fois que je fais une communication comme ça, en, en me dépêchant. <rire> Christine, mille excuses, j'espère que tu ne m'en veux pas, mais on a déjà une demi-heure de retard et je te remercie beaucoup. Tu as de quoi euh, discuter, intervenir euh, tout à l'heure. C'est passionnant ce que tu nous as raconté, tu as fait un point. Euh, exhaustif, euh, comique. Euh, pas comique du tout, euh, sur, sur toutes ces notions-là, tu as, as vraiment euh, fait euh, ce dont on avait besoin pour introduire euh, ces discussions. Et pour les étudiants, je pense que c'était une, une excellente leçon. Et pour nous aussi. Merci.